Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse et des médias nationaux et internationaux, le contexte socio-économique et politique dans lequel intervient notre rencontre de ce jour est marqué par la tenue des assises nationales de la lutte contre la vie chère, organisée à l'échelle provinciale les 30 et 31 mars 2023 et au niveau national, les 9 et 10 avril prochains, d'une part, ainsi que par la tragédie maritime que connaît notre pays d'autre part. Comme vous le savez, le 9 mars 2023, le navire de la société privée Royal Coast, dénommé Esther Miracle, a coulé en mer entre les pointes Équata et nyonier au large des côtes de l'estuaire du Gabon. Ce drame, qui a endeuillé plusieurs familles, a plongé l'ensemble de la nation dans une profonde affliction. Un deuil national de trois jours a été décrété. Les 14, 15... Et 16 mars 2023. L'exécutif, avec à sa tête le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, réitère ses sincères condoléances à toutes les familles si cruellement éprouvées, tout en les assurant de son indéfectible soutien moral et psychologique en cette circonstance particulièrement douloureuse. Pour faire face à cette situation pour laquelle la Marine nationale a été, avait reçu un appel de détresse le jour même, le gouvernement de la République a assure des très hautes instructions du chef de l'État, pris des mesures d'urgence, notamment la mise en place Immédiate d'un commandement des opérations de secours placé sous l'autorité du capitaine de vaisseau Charles Hubert Bécaléméon, chef d'état-major de la marine nationale, avec l'implication de toutes les administrations de l'action de l'état en mer, dont la marine nationale, la gendarmerie nationale, le corps des sapeurs-pompiers, l'Aviation légère des armées, le service de santé militaire, le ministère de la Santé publique, la marine marchande, la garde républicaine, les forces de police nationale et la croix rouge Le gouvernement tient à saluer ici solennellement la contribution des déterminants des partenaires privés dans les opérations de recherche et de sauvetage. Nous voulons particulièrement citer ici les entreprises de Perenco, Pechou, Société Gabonaise de Transport, Transit et Travaux Industriels et tous les particuliers qui ont permis de sauver des vies. En outre, cinq cellules ont été mises en place, à savoir la cellule de recherche et secours en mer, la cellule accueil, santé et soutien psychologique, la cellule sécurité, la cellule scientifique et juridique et la cellule communication. D'importants moyens opérationnels, humains et matériels ont été mobilisés à cet effet. En mer, 70 personnes, de la marine marchande, de la marine nationale, des sapeurs-pompiers, de la version légère des armes, de la gendarmerie nationale et de la Croix-Rouge ont été engagés et concernant le matériel, deux patrouilleurs, trois embarcations et deux hélicoptères ont été mis à disposition. Au niveau terrestre, s'agissant des moyens humains, 400 personnes ont été réquisitionnées, tandis que concernant les moyens matériels, 10 ambulances du SAMU et du SMURA et sapeurs-pompiers ont été mis à disposition ainsi que les moyens logistiques et financiers. À ce jour, le bilan provisoire des opérations de recherche et de secours se chiffre à 124 personnes secourues. 30 personnes décédées et 7 personnes disparues. Au sujet des 30 personnes décédées, 28 corps ont été formellement identifiés par les familles tandis que 2 corps restent non identifiés. Fort de ce qui précède et très sensible à cette situation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba a décidé de l'octroi des moyens d'accompagnement aussi bien aux rescapés qu'aux familles des personnes décédées. Le gouvernement voudrait saisir ce moment très sensible de la vie de la nation pour relever la chaîne de solidarité nationale qui a prévalu depuis la, sur... la survenue de ce drame et salue cet élan patriotique révélateur de l'unité de la nation au plus fort des épreuves. Je vous remercie.